Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui reste sur les élections législatives, singulièrement dans la première circonscription. Avec un nouvel invité, le député sortant de cette première circonscription, Olivier Servat. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagan, bonsoir aux téléspectateurs de TV. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, pour expliquer pourquoi vous êtes de nouveau candidat. Eh bien, je crois que nous n'avons pas démérité. Nous avons un bilan euh, qui est là, 112 pages où d'ailleurs on peut le télécharger en scannant le t-shirt que nous avons sorti c'est une innovation, on a des résultats sur Marie-Galante par exemple si l'usine de Marie-Galante fonctionne et refume aujourd'hui M. Chingan, c'est parce que nous avons travaillé, c'est parce que j'ai travaillé et que je m'y suis mis, on a sauvé l'usine de Marie-Galante un élément structurant avez-vous remarqué qu'il y a une préfète à Marie-Galante quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis la départementalisation c'est parce que avec le préfet Rochal, nous avons voulu dire que pour Marie-Galante il faut arrêter l'hémorragie il faut arrêter qu'en 25 ans 15 000 habitants soit partis de Marie-Galante. Donc, on a une préfète moyenne pour suivre deux choses. Poursuivre la modernisation de l'usine et poursuivre le CRTE, contrat de relance et de transition écologique. C'est quelque chose qui est peu connu, qu'on a voté à l'Assemblée nationale et qui permet de créer, par exemple, une unité d'abattage à Marie-Galante qui n'existait pas. 29 millions d'euros sont déjà injectés. Là j'ai pris l'air de Maria mais je pourrais vous prendre l'exemple de Pointe-à-Pitre. Oui, et, et dire que vous êtes comptable d'un certain nombre de dossiers qui ont fait avancer les choses, mais qu'une mandature n'était pas suffisante. Oui, le travail parlementaire, c'est un travail finalement de fourmi, pierre par pierre. C'est le fameux mythe de Sisyphe. on pousse euh, la pierre au sommet de la montagne et elle retombe, mais on doit toujours la pousser pour aller plus loin. Et par exemple, à Pointe-à-Pitre, le quorum, les Pointe-à-Pitre, oui. les comptes étaient dans le rouge vif. J'ai pu rencontrer personnellement le ministre des Outre-mer pour lui dire qu'on doit aider Pointe-à-Pitre. Un million d'euros ont été donnés et de l'ingénierie des personnes aide Pointe-à-Pitre. Avez-vous remarqué que le déficit de Pointe-à-Pitre, grâce aux élus, mais grâce aux députés, eh bien, est passé de 80 millions à 3, que 35 millions. Le duty free, peu connu aussi, oui. c'est quoi ça C'est une zone de détaxe partout où il y a des bateaux de croisière qui arrivent. On pense à Pointe-à-Pitre, mais on peut penser aussi à Déa, on peut penser à solide marie galante et à Bastère, oui. et eh bien les commerçants pourront pouvoir finalement vendre en détaxe aux touristes. En voilà une idée. Pourquoi on ne pourrait pas l'élargir disons, au bourg de, de toutes les communes de l'archipel. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a une vocation touristique, d'économie touristique. On dit que c'est l'une des plus grosses mannes financières de notre archipel. Tout à fait d'accord oui. avec vous, M. chagan Pour cela, il faut un poids politique. Oui. Il faut pouvoir créer ce groupe outre-mer à l'Assemblée nationale qui va faire peser les décisions. Moi, j'ai pratiqué cinq ans le pouvoir, au mmh. cœur du pouvoir. Je sais mmh. comment ça fonctionne. On ne vous dit pas oui pour vos beaux yeux, on vous dit oui parce que vous avez un poids politique. Et donc, si on arrive à créer ce groupe outre-mer qui est une idée que j'avais en 2017 oui. comme d'autres candidats oui. Comme vous d'ailleurs, je crois, <rire> eh bien, il s'agira de pouvoir peser entre NUPES et Renaissance pour dire que maintenant, nous n'y casons nous à l'Assemblée nationale. À chaque fois, nous avons cas en d'autres PS, région, socialiste, etc. Là, on veut notre maison, groupe Outre-mer, l'Assemblée Est nationale. Est-ce a motivé votre démission que vous avez annoncée quelques temps avant l'entrée en campagne officielle Oui, vous savez. En 2017, nous avons fait confiance, j'ai fait confiance à un jeune candidat, Emmanuel Macron, d'ailleurs beaucoup lui ont fait confiance. En Guadeloupe, par exemple, majoritairement, on a voté pour lui au premier tour. Bon, on s'est rencontrés, on s'est fréquentés, c'est comme dans un couple, hein? on communique, quand ça ne va pas, on essaie de corriger les choses et quand il n'y a pas à coûter, même par exemple, dès une semaine après mon investiture en 2017, j'ai dit non au président Macron, j'ai dit que je vais tenter de faire le groupe première qu'il ne voulait pas que je fasse. Ensuite, j'ai dit non pour euh, la réforme de l'abattement fiscal. J'ai voté contre. J'ai voté contre le budget 2018. Je n'ai pas donné la confiance au gouvernement euh, Castex oui, en oui. 2020 qui était trop de droite. Et donc, pour cette affaire sanitaire, ça a été la cerise sur le gâteau. Ils n'ont pas tenu compte de la volonté majoritaire des Guadeloupeurs. Vous le bon Guadeloupe. soldat qu'on vous demandait d'être euh, au sein de Renaissance aujourd'hui et de La République en marche à l'époque Je ne serai jamais ça. Ouais. Quand j'ai le choix entre mon parti et mon pays, je choisirai mon parti et c'est ainsi que je suis. Je vous disais que nous avons dit non parce que pour euh, la campagne de vaccination, ils n'ont pas remarqué qu'en Guadeloupe, nous étions majoritairement contre et qu'on ne veut pas la suspension des soignants non vaccin, on veut leur réintégration d'ailleurs. En vrai, que le président de l'a commencé, Moli, il a dit que on va les réintégrer. Oui, quand... La France a euh, effectivement publié aujourd'hui euh, cette volonté de réintégrer les soignants, mais après cette mission flash euh, commandée euh, au Parlement, qui, qui, qui reste en fonction en tout cas pour l'instant. Bien sûr, d'une façon ou d'une autre, je peux faire mission pour Il faut qu'ils entendent oui. la volonté populaire du peuple de Martinique et de Guadeloupe, qui a dit majoritairement non. Le peuple a toujours raison, et quand. Euh, les dirigeants français, pour des raisons politiciennes, n'ont hein, pas tenu compte de nos spécificités parce que nous en avons, et eh bien nous disons non, et c'est pour ça que j'ai démissionné de La République En Marche et que nous allons euh, cette fois-ci sur Guadeloupe d'Ouvent, notre étiquette propre pour aller voir notre maison à l'Assemblée nationale, le groupe Outre-mer. Oui, et pourtant, euh, vos collègues n'étaient pas forcément dans, dans cette lignée euh, lors de cette dernière législature. Euh, comment, vous la... comment, comment se passaient ces relations justement avec vos collègues parlementaires guadeloupéens Vous savez, moi j'étais président de la délégation aux Outre-mer, oui. donc euh, on a un effet d'entraînement et à chaque fois que j'ai eu le choix entre la France et les Outre-mer, entre la Guadeloupe et la France, j'ai choisi la Guadeloupe et j'ai invité tous ceux qui étaient parlementaires à en faire de même après. Leur choix politique spécifique leur appartiennent. Mais pour ma part, nous sommes Guadeloupe d'Ouvent, le sens du pays. On rappelle souvent que ces lois ont des incidents sur le quotidien même des populations et des Guadeloupéens. Vous avez pris l'exemple du passe vaccinal, de l'obligation vaccinale même. Parlons de, du syndicat mixte de l'eau parce que c'est par la loi qu'a été créé ce, ce, ce, cet outil nouveau mais dans, dans, le, dans, on va dire dans le fond du sujet, ça reste les Guadeloupéens qui vont devoir payer pour ce qu'ils avaient déjà payé, entre guillemets. Laissez-moi vous faire une confidence que je n'ai jamais dit nulle part. Dites. On m'a d'abord, moi, proposé de porter cette loi au ministère des Outre-Mers sur le syndicat ouvert, etc. Oui. J'ai dit non, pas question. Ça ne me convient pas parce que le compte n'y est pas de l'argent oui. euh, que l'État met sur ça. L'État a fait semblant de nous promettre 400 millions d'euros. Euh, je dit, Chalus il a 400 millions d'euros. Que ne ni. Euh, ils nous font suer, ils nous ont fait suer, pour bon, 50 millions d'euros, la peau, l'une des trois compétences du syndicat mixte ouvert, c'est-à-dire l'eau potable. Mm -hmm. Je ne vous parle pas de l'assainissement, je vous donne juste un chiffre, oui. M. Chagor, qui me fait mal, j'ai été rapporteur de la commission d'enquête sur l'eau avec Mathilde Pano, présidente. Dans 10 ans, si on ne fait rien, 100% de nos eaux de baignade ne seront pas de qualité de baignade excellente. Alors même, comme vous l'avez dit, notre principal moteur, c'est le tourisme. Oui. Et je ne parle même pas de la troisième compétence qui est, euh, finalement, l'évacuation des eaux pluviales. J'ai fait un amendement pour intégrer ça au syndicat mixte ouvert. Par contre, l'agent-là, 100 millions d'euros, c'est sur la table, il faut maintenant le faire, il faut que l'État, bon, nous reste à l'agent. Le reste des députés, des autres parlementaires n'ont pas été assez vigilants, les grands partis n'ont pas été assez vigilants. Alors, Alors vous quoi. savez, j'en ai déjà bien assez avec mon bilan à défendre oui. et mes projets qu'ils se débrouillent les autres avec leur bilan et leurs idées. D'ailleurs, j'ai une idée euh, assez intéressante, oui. parce qu'on a un bilan, oui. mais on a aussi des projets. Mm -hmm. Le pouvoir d'achat, monsieur Chingan. Oui, c'est un des grands thèmes de campagne, même et, du président de la République. Et oui, tout oui. le monde avoir sur ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a proposé Eh bien, moi, j'ai une idée concrète que j'ai déjà testée. Vous savez, il y a entre 35 et 45% de fonctionnaires dans la fonction active, oui. fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, ou fonction publique territoriale. Et Donnez-moi, s'il vous plaît, une minute. Ces personnes fonctionnaires touchent les 40% de sur Sauf que. Elles savent qu'à la retraite, elles vont perdre ces 40%. Elles vont passer de 140 à quasiment 80, moitié de salaire. Et qu'a Yoka fait Eh bien, parfois, notamment dans les collectivités, elles s'accrochent contre leur santé, contre leur bon gré. 62, 63, Yoka, c'est ça, à 65. Parfois, à Missy, les mêmes hommes, à 66, 67, 68. Elles sont fatiguées. Elles y travaillent parce qu'elles ont des engagements par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, en clair, elles y vont à reculons. Le service public est peut-être moins bien rendu parce qu'elles sont fatiguées, elles ne sont parfois pas au meilleur de leur forme. Et comme elles touchent, elles sont au maximum de leur indemnité, ça pénalise finance les finances des collectivités. Alors l'idée, c'est de pouvoir permettre aux, à ces fonctionnaires de, de partir, partir à, la à la retraite avec les 40%. Mais comment allons nous faire ça Parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Hein. Qu'est-ce qui se passe C'est que pendant la vie active, les fonctionnaires ne cotisent pas à la retraite sur les 40%. Mmh. Et donc, on va pouvoir leur proposer de cotiser un petit peu. Ils toucheront moins pendant leur période active pour toucher les 40% à la retraite et maintenir un salaire raisonnable. Alors, j'ai déjà testé ça. Il y a deux ans et demi, je suis allé voir la ministre Amélie de Montchalin pour lui dire « Qu'en penses-tu, Amélie, de ça ?» Eh bien, madame l'a dit « Oui, oui c'est une bonne idée. » qui a moins sauté. « Mais là, oui, oui, ministre rien je suis allé voir le principal syndicat et le leader du principal oui. syndicat, Elie de Mota. Eh bien, il dit, moi, mais Olivier, on fait, député, on une sent bon l'idée, il faut nous faire ça. Et on avait déjà prévu de faire une table ronde avec tous les syndicats, oui. fonction publique territoriale, hospitalière et d'État, quasiment 25 syndicats, hein, quand tu comptes bien, quand vous comptez bien tout le monde, eh bien, on va faire ça, on va augmenter le pouvoir d'achat. C'est un grand chantier, en tout cas, que vous avez pour euh, cette prochaine législature si oui. vous êtes réélu. Oui, fondamental chantier oui. pour le pouvoir d'achat. Et aussi, un autre chantier, c'est la réintégration des soignants suspendus, non vaccinés. Il faudra que ça se fasse parce qu'on ne peut pas se permettre. Dans un sur, lieu, ce, sur cette question, vous ne surfez pas sur la vague. Hein. Vous, vous êtes plutôt clair en disant que mais moi, dès le départ, j'étais pour, c'est ça Et oui, maintenant, aujourd'hui, un paquet de bavards, candidats bavards, qu on a, qui, qui ont été inaudibles durant cette période chaude, en euh, octobre, novembre, décembre. Je crois avoir été, et on peut reprendre les bandes, le seul ou l'un des rares à dire, je ne suis pas d'accord à ce qu'on suspende les soignants non vaccinés. C'était une position courageuse à l'époque parce qu'il y avait une dit, minorité. Et dit quand vous a coupé la tête pour cela Non mais personne ne m'a coupé la tête, oui, je suis un pas, bois Mais Vous n'êtes pas victime de, de, de, du système en tout cas. Non mais vous savez, monsieur Chagor, soyons clairs. Euh, J'avais une vie avant la politique, j'aurai une vie après la politique. Mm. Dès que je suis en politique, c'est pour défendre l'intérêt général. Et dès qu'il s'agit de choisir la Guadeloupe, je choisis la Guadeloupe, le sens du pays. Et donc, on ne peu peut pas couper. C'est le peuple qui décidera de ça. Et par contre, lorsqu'il faudra dire non à ceux qui ne défendent pas les intérêts de la Guadeloupe, je leur dirai non. Je vous disais qu'il fallait du courage à ce moment-là pour dire à une minorité de soignants, parce que vous avez une majorité de soignants vaccinés, que je ne suis pas d'accord. Eh bien, maintenant, je vois que beaucoup rampent et se rallient à cette position populaire. Mais à un moment donné, il fallait le dire, je l'ai dit, parce que derrière ces personnes, il y a des familles, il y a des étudiants. Ça fait mal de savoir que certains étudiants ont dû revenir parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et puis, nous sommes dans des déserts médicaux, on ne peut pas se permettre de se priver d'un bras, ne serait-ce que d'un orteil de soignants ou d'une tête, parce que on manque de soignants. Et enfin, il y a un diplôme, il y a travail ils ne vont pas traverser la rue, puisque nous sommes entourés d'eau, ils doivent réintégrer leur poste, on y travaillera. Merci Olivier Servat d'avoir accepté ce rendez-vous ce Merci soir. On rappelle, et la loi nous y oblige, qu'on doit citer l'ensemble des candidats dans cette première circonscription. Euh, Raphaël Cécé est donc candidat avec Daniel Diacoc. Olivier Servat donc vous-même candidat avec Sandra Manette, Henri Angol est candidat avec Ricardo Moulou, Alix Nabajot candidat avec euh, Huguette Sourou-Barbetin, Rudy Faro est candidat avec Marie-France Bahadour, Thierry Fabulas candidat avec Solis Ballet, Dominique Biras est candidat avec Madame Passé-Coutrin-Liliane, Jacobi Ali, francillon candidat avec Dolores Belair, Christian Civilis candidat avec Milne John, Eric Jean-Philippe candidat avec Robert Bertilli, Nadège Montoute est candidate avec Philippe Bavardé, Madame Smith-Marie, candidate, avec Alphonsine Christian. Sandra Manette, première agent du maire de Moranalo, de grande qualité. Et c'est noté donc que pour ce rendez-vous de QSD. On vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes. Merci.